L'infini n'est pas fini, il ne sera jamais fini, car les variables sont variables pour un compte indéfini. Je suis né le 2 novembre, en autant avant décembre, la nuit de la Sainte Toussaint, celle des bons fidèles défunts. La nuit du premier au deux, qui relie les hauts des cieux, célébrée pour sauver les âmes, les plus chers amis des flammes. Le pont entre le monde des morts et celui des vivants encore, célébré à travers les temps, les plus anciens et présents. Célébré en Asie-Afrique, Europe et Sud-Amérique, Bien avant les civilisations des plus anciennes antiques. La nuit où les êtres indiquent les multiples passages uniques Des âmes entre les espaces cubiques, Où l'univers comme un cristal, uni, attractif et distal, Ouvre ses portes nocturnes, Uranus, Jupiter et Saturne. Cette nuit qui m'est vue naître, N'a pas su me reconnaître, Ni m'apprendre à voir plus clair, Me dicter ma raison d'être. On ne connaît que le peu De ce qu'on pourrait connaître, avant de mourir, renaître, Rejoindre le fief des ancêtres. Les interférences fréquentielles, Provenant du haut du ciel, Décode, code mes oreilles, Les lettres consomment les voyelles, Le purgatoire est réel, Au fond, fin fond du tunnel, J'ai vu les cellules coincées, dans l'espace interstitiel. J'ai vu le visage de Nadir, L'image de Samia Eudir, Mes deux camarades d'hier, Et l'écart entre lui et elle. J'ai vu Sabrina sourire, Son petit enfant courir, L'écart que creusaient mes ailes, de points de vue temporel, C'est incroyable, mais c'est vrai. La nuit dévoile ses secrets. L'esprit voyage de passage. Malgré ça, restons sur terre. Même si on veut voir les chairs. Perdus à travers le temps. Très loin, en a les lumières. Ma pensée entre ces mondes-là sillonne vivement l'au-delà, audible, visible et lisible, bien perçue sans image. Malgré ça, restant sur terre, même si on veut voir les chairs perdues à travers le temps, très loin en années-lumière, ma pensée entre ces mondes-là. Sionne vivement l'au-delà, audible, visible et lisible, bien perçu en son image. Ma pensée entre ces mondes-là sionne vivement l'au-delà, audible, visible et lisible, bien perçu en son image, bien perçu sans image. Très bien reçu son image.